Depuis plusieurs jours, la Huawei Watch 3 est omniprésente sur ma chaîne. On l'avait découverte ensemble durant un live, je l'avais déballée prise en main en vidéo, je vous ai fait un comparatif avec la Samsung Galaxy Watch 3, avec la Huawei Watch GT 2 Pro, bref, je vais la comparer simplement à toutes les montres que vous m'avez demandées. Aujourd'hui, c'est l'heure du comparatif entre la Huawei Watch 3 et l'Apple Watch 6. Pour rappel, pour les petits nouveaux qui regardent là et qui ne sont pas encore abonnés, je vais vous faire gagner la Huawei Watch 3. Pour cela, déjà, commencez par vous abonner et activer la cloche de notification. Vous en saurez plus sur ce concours très prochainement. Huawei Watch 3 ou Apple Watch Series 6, c'est parti Commençons par parler moula, par parler prix, par parler dinero. Vous le savez, l'Apple Watch R6 existe en différents formats, en différentes éditions, un format 40 mm et un format 44 mm avec ou sans la 4G cellulaire ou GPS en fonction de ce format, en fonction de l'option cellulaire ou pas, ça va changer le prix. Théoriquement, sur le site d'Apple, les prix de l'Apple Watch commencent à 429 euros pour la 40 mm en GPS. Mais à l'heure où je fais cette vidéo, L'Apple Watch RS6 est disponible à partir de 399 euros. Je vous mettrai les liens en description. Sachant que la Huawei Watch GT3 est compatible 4G avec la eSIM, on va dire qu'on va se baser sur le prix de l'Apple Watch. 44mm, GPS plus cellulaire, soit 529 euros à l'heure où je parle avec la promotion. Du côté de la Huawei Watch 3, les prix commence à 369 euros 369 euros pour la version active active c'est l'édition avec un cadran noir et un bracelet noir, après on aura l'édition classique avec un bracelet en cuir ou un bracelet en tissu et le cadran argenté et la version élite avec un bracelet métallique le prix de la version élite va être de 450 euros, 449,99 euros et le prix de la classique à 399 euros grosso modo l'Apple Watch Series 6 44 mm cellulaire et GPS sera entre 100 euros et 150 euros de plus cher que la huawei watch 3 alors qu'est ce qui justifie cette différence de prix continuons On a fini de parler avec les chiffres quoique on va parler des dimensions on va parler du design on est sur deux montres avec un état d'esprit un design complètement différent oui la huawei watch 3 est une montre à cadran circulaire oui l'apple watch Series 6 est une montre à cadran rectangulaire déjà ça va faire toute la différence Ensuite, je vous rappelle que l'Apple Watch Series 6 est compatible exclusivement qu'avec un iPhone, alors que la Huawei Watch est compatible avec un iPhone, un Android et un mobile Huawei sous Harmony OS. Au niveau des dimensions, l'Apple Watch Series 6 aura un cadran de 44 mm de hauteur, 38 mm de largeur et une épaisseur de 10,7 mm. Tout ça pour un poids de 36,5 grammes. La Huawei Watch 3, elle, aura un cadran de 46,2 mm de diamètre et une épaisseur de 12,15 mm. Tout ça pour un poids de 54 grammes. Elle sera donc plus lourde à porter et un peu plus imposante, je trouve, quand même au niveau circulaire du 46, que une 44 rectangulaire. Au niveau des matériaux, ça va aussi dépendre. Sur l'Apple Watch série 6, au prix que je vous ai indiqué le moins cher, 529 euros, ça va être de l'aluminium. Je n'ose même pas vous dire le prix d'une Apple Watch en acier inoxydable, tellement ça monte haut. Donc, sur celle qu'on va comparer, on a de l'aluminium et un arrière en céramique. Sur la Huawei Watch 3, on aura un cadran en acier inoxydable et un arrière aussi en Céramique. Pour ce qui est des écrans, sur l'Apple Watch Series 6, on a un écran de 1,78 pouces AMOLED Retina. C'est un écran tout simplement parfait, borderless. Très beau, très agréable à l'utilisation. La résolution de l'Apple Watch, est 448 par 368 pixels. Sur la Huawei Watch 3, on a un écran AMOLED aussi de 1,43 pouces. Avec une résolution de 466 par 466 pixels. C'est difficile à donner une impression sur quel écran on préfère. Parce qu'il y en a un qui est circulaire, il y en a un qui est rectangulaire. Mais personnellement, je trouve l'écran Retina d'Apple au-dessus. Par son placement, son look un peu borderless et surtout par ses couleurs. Ensuite, au niveau des boutons. On va retrouver un peu le même état d'esprit sur les deux montres. Et ça, c'est rigolo. Une couronne rotative en haut à droite et un bouton plat en bas à droite. Ça va nous permettre d'avoir, voilà, on la connaît, la navigation Apple Watch. Qui est une navigation sympa qu'on va pouvoir dézoomer, rezoomer. Et cette navigation, cet état d'esprit a été aussi repris côté Huawei Watch. Donc ça, c'est marrant. Le bracelet est de 22 mm sur la Huawei Watch 3. En fonction de ce que vous prenez, il va être en cuir, il va être en tissu, il va être en acier, il va être en silicone. Et point aussi important, c'est que c'est un bracelet bracelet quick release qu'on va pouvoir acheter facilement, qu'on va trouver un petit peu partout et qu'on va pouvoir échanger avec n'importe quelle montre pratiquement, qui a un bracelet de cette taille. Alors que sur l'Apple Watch, c'est des bracelets, vous allez pouvoir en trouver aussi sur Amazon, il n'y a pas de souci, mais c'est des bracelets avec une attache spéciale pour Apple Watch. Donc, vous n'allez pas pouvoir switcher de bracelet entre une montre circulaire et une Apple Watch. Où... Voilà, vous avez compris. Voilà pour les différences au niveau du design. C'est vraiment deux salles, de ambiance. Maintenant, voyons ce qu'elles ont dans le ventre. Au niveau des caractéristiques techniques, on va avoir des choses assez semblables qu'on va retrouver sur chacune bah voilà, des montres et qu'on retrouve globalement sur toutes les montres accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, boussole, GPS intégré Bref, la panoplie de la montre connectée On va voir aussi au niveau de la connectivité, la 4G La 4G via l'option cellulaire sur l'Apple Watch R6 et via le eSIM Enfin, dans les deux, c'est bien entendu via eSIM Mais on aura du coup la possibilité d'être indépendant du téléphone sur les deux montres Néanmoins, vous le verrez, on va en parler dans la, dans la rubrique photo de la vidéo que le e SIM sur la Huawei Watch 3 permet beaucoup moins de fonctionnalités que sur une Apple Watch mais ça c'est dû je pense à la maturité de Harmony OS qui vient de sortir on aura aussi bien entendu un micro en haut-parleur sur les deux montres une résistance à l'eau 5 ATM sur les deux montres le GPS intégré je vous l'ai dit le Bluetooth 5.0 sur l'Apple Watch R6 contre Bluetooth 5.2 sur la Huawei Watch 3 on aura aussi du stockage sur les deux montres 16 Go sur la Huawei contre 32 sur l'Apple Watch et après on aura quelques capteurs de santé commun cardio fréquence mètre qui sera quand même un peu plus précis sur l'apple watch mais cardio fréquence mètre capteur de spo2 et quelque chose qui va être différent d'une montre à l'autre c'est que sur la huawei watch 3 on aura un capteur de température corporelle est-ce que ça sert ça sert dans la prévention par exemple du covid mais est-ce que ça sert dans votre vie de tous les jours ça je ne sais pas alors que sur l'apple la watch série 6 on aura un ecg et ça un ecg déjà d'avoir ça sur une montre ça fait quand même monter le prix car un électrocardiogramme, il n'y en a pas sur toutes les montres connectées pour l'instant et c'est un de santé qui peut être important et qui peut sauver des vies on aura aussi des fonctionnalités de sécurité d'appel d'urgence etc sur les deux montres une détection de chute sur les deux montres du coup maintenant parlons de la plus grosse partie c'est la différence dans l'utilisation la différence au quotidien et surtout la différence des fonctionnalités Car oui, Harmony OS est ce qu'il est. Ça vient de sortir, c'est un système d'exploitation qui est en devenir. Mais comparé à WatchOS, à une Apple Watch, c'est sûr que si vous avez un iPhone, c'est deux mondes. Car oui, sur l'Apple Watch, vous allez pouvoir faire vraiment tout ce qui pourrait être fait pratiquement avec votre iPhone. C'est un prolongement, même ça, va, ça peut devenir, ça veut devenir carrément quelque chose qui peut remplacer votre téléphone, votre iPhone. Au-delà de ça, l'Apple Watch va bien entendu vous permettre de répondre aux appels, de répondre aux SMS. Là, on parle de la version cellulaire, donc vous allez pouvoir faire tout ça sur votre téléphone, d'avoir du streaming musical et surtout, vous allez avoir une panoplie d'applications qui seront téléchargeables. Vous allez pouvoir gérer vos musiques sans votre téléphone, du coup, Apple Music. Vous allez avoir Spotify, vous allez avoir pas mal d'applications de sport, la possibilité de vous orienter via plan. Bref, vous allez vraiment avoir un prolongement de votre téléphone, de votre iPhone sur le poignet. Puis, côté santé, on a vraiment une volonté d'Apple de s'intégrer posé partout avec bien entendu la détection de chute, suivi de santé, suivi de sommeil, etc. Mais on va aller au delà de ça avec le partage des données de santé avec votre famille. C'est une des grosses problématiques d'Apple de faire que l'Apple Watch série 6 devienne simplement un outil indispensable de santé pour vous et vos proches. Au delà de ça, vous allez pouvoir bien entendu suivre votre sport. Bref, c'est quand même la définition d'une smartwatch. Le système d'exploitation WatchOS est pour moi le meilleur système d'exploitation qui existe sur une montre connectée actuellement. L'écosystème Apple, et même au-delà de ça, tout ce que WatchOS va vous permettre, c'est vraiment phénoménal et c'est vraiment largement au-dessus de ce qu'est OS aujourd'hui. Mais comme je vous le disais, Harmony OS vient de naître. On n'est pas à l'abri de surprises et surtout, c'est sûr que ça va évoluer. Aujourd'hui, les points négatifs au niveau des fonctionnalités de la Huawei Watch 3, c'est par exemple qu'on ne peut pas répondre à des SMS, on ne peut pas répondre. On aura juste des notifications, alors que sur l'Apple Watch, vous allez pouvoir répondre à des SMS, vous allez pouvoir répondre à des mails, bref. Vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez. Autre point négatif sur la Huawei Watch, c'est au niveau de l'éventail des applications qui est disponible actuellement, aujourd'hui, en juin 2021, bah, il y en a très peu. Après, ça va sûrement évoluer en fonction de euh, si les développeurs accrochent à ce système d'exploitation et surtout nous proposent des nouvelles applications très vite. Bref, vous l'aurez compris, au niveau des fonctionnalités, WatchOS, l'Apple Watch, c'est au-dessus, c'est un prolongement de votre téléphone et ça va vous permettre voilà, de gérer votre musique, Apple Music, Spotify, des choses comme ça, vous ne serez pas forcément besoin de passer sur Apple Music, même si c'est une Apple Watch. Alors que pour l'instant, sur la Huawei, il faut passer par Huawei Stream Music. Vous ne pouvez pas mettre Spotify. Enfin, c est, c est, pour l'instant, c'est un système d'exploitation ouvert, mais c'est un début de système d'exploitation ouvert. Donc, au niveau des fonctionnalités, on est vraiment en deçà de ce que l'Apple Watch propose. En plus, on aura le CG sur l'Apple Watch Series 6, qui, voilà, qui fera monter encore plus euh, le, le suivi de santé. Alors, vous allez dire, laquelle choisir Laquelle choisir, ça va être une question assez délicate, assez difficile. Personnellement, là, au moment où je fais cette vidéo, on me montre les deux. On me dit, laquelle tu prends Je prendrai l'Apple Watch Series 6 Pourquoi Parce que WatchOS et Watch WatchOS 7, enfin, on va arriver sur WatchOS 8 en octobre. C'est quelque chose qui en a, qui a, qui a vraiment un historique. Harmony c'est tout nouveau. Donc... Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si Harmony OS dans 1, 2 ans, 3 ans, peut-être ça sera au-dessus de WatchOS. Ça va être compliqué, mais peut-être ça sera le meilleur système d'exploitation de montre. Laquelle choisir C'est aussi difficile parce qu'on a deux looks différents. Si vous ne voulez pas de montre rectangulaire, même si vous avez un iPhone, bah, vous pouvez partir sur une montre circulaire. Et donc pourquoi pas la Huawei Watch 3. Si par contre vous ne voulez pas de montre circulaire, bah, c'est sûr que vous allez partir sur l'Apple Watch. Si vous n'avez pas d'iPhone, bah, laissez tomber. Une Apple Watch sans iPhone, c'est impossible. Mais au regard de l'Apple Watch Series 7 qui devrait arriver à la fin de l'année. Personnellement, si on me dit juste, mais au regard de l'Apple Watch Series 7 qui va arriver à la fin de l'année, je n'achèterai pas aujourd'hui, en juin ou juillet 2021, une Apple Watch Series 6. J'attendrai de voir ce que donne la Series 7, surtout que ça sera à peu près, grosso modo, les prix actuels de la Series 6. Et il se peut qu'il y ait un renouveau au niveau du look qui rendra sûrement le look de la Series 6 un petit peu dépassé. Alors que sur la Huawei Watch 3, il n'y a pas de risque que la Huawei Watch 4 sorte en septembre ou en octobre. Bref, elle a un bel avenir devant elle quand même. Donc, voilà, c'est difficile de vous dire acheter celle-là ou acheter celle-là. Je ne sais pas qui m'a posé cette question de comparer les deux là, mais euh, j'aimerais bien savoir en quoi il hésite entre ces deux montres. Voilà les amis, pour le comparatif, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ces montres, à les inscrire en commentaire ou à venir les partager dans le Discord. En attendant la prochaine vidéo comparative ou la prochaine vidéo test, le test de la Huawei Watch 3, le concours de la Huawei Watch 3, on s'abonne, on active la cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.